Ce soir on part dans les nuages Donc c'est toi qui va nous donner les diamants oui. Tu me rappelles comment on joue Parce que moi je sais plus comment on joue on doit aller de là on doit aller au soleil. On doit aller au soleil, d'accord. Donc il faut faire tout le chemin. Et comment on fait pour se déplacer On lance le dé Oui. Celui-ci Oui. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe si on va si on va sur un nuage rose, il se passe quoi ramasser. Qu'est-ce qui se passe si on va sur un nuage rose, Calliope bah, il c'est ce pour avoir des diamants. Le rose, là, on lance le rose et ça permet d'avoir des diamants. D'accord. Et après, on refait ça et on avance comme ça. Et après, comme ça, maman, elle est la fusée. Ah, maman, c'est une fusée Et quand on tombe sur l'arc-en-ciel, il se passe quoi bah, il, faut, il, faut, il faut faire comme ça. Ah, on fait un petit saut de l'arc-en-ciel. Et si on tombe sur le gâteau, là, il se passe quoi eh ben, il faut donner un diamant. Il faut donner un diamant plutôt que de le prendre pour soi. Oui. D'accord. Donc le gâteau, c'est on donne un diamant plutôt que de prendre pour soi. Et puis si on tombe sur ce, si on tombe sur ce gâteau là, il se passe quoi Et eh pas ben, on bouge plus. Ah, pourquoi on bouge plus Parce que c'est le but du jeu. C'est la licorne, elle est gourmande et du coup la licorne, elle bouge plus. Blanc, tu peux avancer. Oui, les nuages blancs ça fait rien du tout. Les nuages blancs on se déplacent. Les roses, on lance le dé avec les diamants et on gagne des diamants. Et l'arc-en-ciel, on fait un petit saut d'arc-en-ciel. Et puis là, on donne un diamant. Et en fait, celui qui gagne, c'est pas celui qui arrive le premier là-bas, c'est celui qui a le plus de diamants à la fin. Et après, je vais pouvoir gagner. Tu vas gagner On va voir ça. Je vais avoir le plus de diamants. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Qui c'est qui commence euh, C'est moi. Eh bien, vas-y. Mmh. <rire> oh, c'est parti avec ah, un nuage. Alors, si c'est un nuage, c'est un nuage de quelle couleur De rose. Et donc Le dé. Di... Et donc, tu lances pour avoir des diamants. Oh. Tu as fait un diamant. Un déliant. Donc, il y en a un pour toi. Allez, à qui d'autre à maman. Ah, maman, maman, elle fait un nuage aussi. Donc elle, a... Attends. Donc elle lance Ouh. Deux, diamants. deux diamants. Maman, ah. deux diamants. attention, il faut pas que tu tombes sur le gâteau. Allez. pourquoi si je tombe sur les gâteaux, il se passe quoi? Non, non, non, on tombe pas sur le gâteau. Ah, oh, ça va, ah, je suis tombé sur deux nuages. C'est 1 et 2. Et, et donc, du coup, comme c'est rose, eh ben, j'ai quand même le droit de lancer le diamant. Attention. Oh, deux diamants. Merci, chérie. À toi. Deux nuages. 1 et 2. Ah non, non, non, t'es dans le blanc là. Moi, <rire> je vais faire Ah bah, on va voir, on va voir. Ah Gâteau, maman. Gâteau, maman. Donc, maman, elle bouge pas. quand on tombe sur le gâteau... Elle le mange. Ah là, elle mange le gâteau et, et en fait... Coup, elle ne bouge plus. Eh bien, sa n'avance pas. Maman. Moi, j'avais fait deux. Donc, okay, je suis ici. Lui. Voilà, maman, elle ne bouge elle pas. Lui, en fait. Exactement. Attention... 2 ah bah oui, bah. Alors là, je fais 1 et 2. Et comme il y a l'arc-en-ciel, et eh bien je fais bzzz, Hop là. Ah ouais, je suis toute seule. Moi. Arc-en-ciel. Faut pas que je un, seul. un seul. Donc ça fait arc-en-ciel. je à côté de papou. Avec papou. Et maman, elle est toute seule. Elle maman. Ouais maman ah, hein, maman une fois de plus elle va engranger tous les diamants. Et moi aussi. Et, Et tout tout toi aussi beaucoup Toi aussi beaucoup de diamants. Ah, ah. Allez, à papou. Je sens bien, je sens bien, je sens bien. Tu souffles Je sens bien, je sens bien, je sens bien. Oh, gâteau. Gâteau. Allez. allez. Donc je ne bouge oui. pas. Tu et... bouges là. Voilà. Allez, attends, ma puce. Tu chantes, papa ah Deux. Deux. Un et deux. Ah C'est un... Oh un nuage rose. C'est un diamant de plus. Allez, tu gagnes un diamant de plus. T'en avais déjà un, fais attention, tu mélanges tes diamants mon cœur. Mets-les là. T'en as deux. T'en as deux pour l'instant. Vas-y, ouais, c'est comme ça. Maman deux nuages. Ça y est. Le diesel est lancé. Ah elle a un côté papa. Et donc arc-en-ciel, et donc, elle me rejoint. Allez, à papa. Allez, papa. Oh Gâteau, Gâteau pas. Oh, 3, 3 nuages. 1, et 2 et 3. Je vais pas aller ici parce que. Mais oui, et du coup. Un diamant. Et encore un diamant. Tu vas voir le plus diamant. Tu, tu dois faire un prochain maman. Un diamant. Moi je veux pas que tu fasses ça. D'accord. C'est le but du jeu. Parce que toi, l'arc-en-ciel, c'est ce que tu préfères. C'est passer d'un arc-en-ciel à un autre. Moi aussi, je peux faire l'arc-en-ciel. Oh, bien, moi aussi, l'arc-en-ciel. Ah, ça y est, je décroche. Allez, je passe à 1. C'est pas brillant, mais, mais c'est pas mal. Pa papa, il va pas tomber sur quelqu'un. <rire> ouais, 2. 1 et 2. Ouais. Ah! Tu es tombé sur le cadeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu en donnes un, soit à papa, soit à maman. Quel dilemme? Un, ah, soit à papa. Merci, ma chérie. Merci. Oh, c'est gentil parce que c'est moi qui en avais le moins. Mmh, vrai. Donc, ah, c'est juste. En plus, il a de l'eau dedans. Ouais. Pourquoi il a de l'eau? Non, il n'y a pas d'eau, c'est juste que c'est brillant. Euh, c'est à moi. Hein. Mmh. Euh, deux. Deux. Un, un, deux et deux. Arc-en-ciel, arc du coup, elle fait des bons d'arc-en-ciel, maman. Deux. Et toi, t'as l'étoile, et le arc en ciel et moi, le cœur. Moi, je fais comme hier soir, je suis le grand spécialiste des, des, des nuages blancs, regarde. Un et deux, nuages blancs, donc je ne tire pas de, de diamants. Deux. Un et deux. Qui veut dire nuage rose égale Encore un diamant. Vas-y papa, vas-y papa. Deux, un et deux. Papa. Ouais. Un je et veux deux. avoir le plus de diamants. Oh bah je, je suis mal parti pour l'instant, c'est moi qui en ai le moins. Tu veux le plus de diamant. oh, ah, diamants. Ouais, tu vas gagner la course. Allez, moi j'ai droit à un diamant, tu me le donnes J'ai fait qu'un seul. Merci. Après. Allez, à toi, ma petite souris. <rire> Il faut avoir le dé dans la main avant de souffler. Deux. Un et deux. Un, arc-en-ciel. Voilà. Parfait. Partie comme une fusée. Maman, un. Hein Évidemment. Maman est désolée de faire autant de diamants. Merci. À moi. C'est pas fini, ma château je suis presque arrivée là 2 1 ah, et 2 ah, je suis tombé sur le paquet cadeau donc je dois prendre un diamant et je dois l'offrir à quelqu'un je vais l'offrir à ma petite fille que j'aime <rire> le coca papa il donne pas à maman à toi, ma allez à toi ma chatte 2 1 et deux, donc là, diamant mademoiselle. Deux diamants C'est bien Un pour maman. Toi, t'as maman, t'as amené ça. Ça y est, je suis partie en mode. moi, j'ai Un, deux, et trois. Je suis avec maman. Attends. T'as mis N'importe Alors, attends. Attends, Un, un et deux. Tu dois prendre un diamant et tu dois l'offrir à quelqu'un. Elle a creusé sa tombe la pauvre chérie On dirait maman, elle en a pas. Bon maman elle en avait plus que papa. Oui mais tu en as eu un tout à l'heure. Chacun son tour. Ouais mais bon, si elle joue bien, elle me le donne à moi parce que moi je suis pas assez pide de gagner. Non arc-en-ciel. Je vais presque arriver. Allez, à papou. Oh oui, tu, je pense que tu vas gagner la course. Deux, papa. Un et deux. Je pense que ta va bientôt arriver. Donc, nuage rose égale diamant. Et je me reçois rien. Forcément, je fais un diamant. S'il te plaît, mademoiselle, un diamant. À toi. Eh ben, un pile-poil... Tu ouais. récupères 4 diamants, chérie, car tu as gagné la course. Bravo. Ouais, 4, 1, 2... Encore 2 de plus, chérie. 3, 4... Très bien Attends, on se lance là. Eh bien, maintenant, on va regarder qui a gagné. Alors, voilà... Ah ben, attends, mais nous, nous. Eh, nous aussi, on se met. Et donc, celui qui gagne, c'est pas celui qui gagne la course c'est celui qui a le plus de diamants. Il en a plus. Bon bah oui. J'espère. Bon bah déjà, c'est papa qui a perdu, comme ça c'est réglé. Alors évidemment, gagner la course, ça aide quoi. Oui, parce que t'en récupères 4. récupères 4 quoi. Ça aide quand même. Mais tu peux mais tu, tu peux gagner la course, mais ne pas gagner la partie. Exactement. Bon bah je pense que c'est clair, c'est sans appel. Je crois que tu as gagné ma chérie. Bravo Voilà C'est la licorne dans les nuages. Et c'est trop sympa. Ouais. Hein Ah oh, bah bon, sans doute.